Donc Pour la recette de la guimauve Musicao enrobée de chocolat, on a la couverture tannée à lait, 43%, qui est une couverture très fluide, très intéressante pour le, pour le moulage. Donc, mise à point de la couverture classique, je garnis ma poche. Et je vais venir garnir donc les moules en forme de cabosse. J'aime bien utiliser... Euh, la forme de cabosse pour le, le Musicao, ça permet de donner une précision à vos clients. Ensuite, je garnis donc. À ras. Ensuite, je tape. Et on vient éviter le moule de façon classique. on vient raser et on le laisse à l'envers. Donc voilà le tanné à lait avec une belle fluidité qui permet d'avoir des moulages très fins. Voilà, on laisse jusqu'à mi-cristallisation. Ensuite, on viendra repasser un coup de triangle sur le dessus. Donc c'est important de laisser jusqu'à mi-cristallisation pour éviter les surépaisseurs à l'intérieur de la coque. On va lancer euh, cette guimauve. La particularité que cette guimauve a, c'est de pouvoir être pochée liquide à basse température, ce qui va nous permettre déjà de ne pas fondre notre couverture et d'avoir une surface euh, plane pour pouvoir donc, garnir nos moules. Donc, pour ça j'ai dans la casserole l'eau le sucre et la trimoline que je vais chauffer à 110 degrés en parallèle j'ai la pulpe de musicao ici avec la gélatine que j'ai fait hydrater et j'ai une deuxième quantité de trimoline qui peut être aussi du miel qui est dans la cuve de mélangeur et viendra donc ensuite euh, mélanger avec le sirop avant d'être foisonné voilà donc à 110 degrés je stoppe je stoppe l'induction je viens donc j'attends juste quelques minutes que l'ébullition retombe je viens ajouter ensuite la pulpe de musicao avec la gélatine donc je vais mettre à foisonner la guimauve pour la refroidir à 25 degrés avant de la pocher Hop. Voilà, une fois que la guimauve est à 25 degrés, qu'elle reste suffisamment fluide, on va pouvoir la pocher à l'intérieur des coques chocolat. Donc C'est vraiment important d'être en dessous des 30 degrés pour ne pas faire fondre euh, les coques chocolat qui sont très très fines. On vient couper la poche sans douille. Voilà, un petit volume pour pouvoir maîtriser euh, le débit et ensuite je viens pocher à ras la guimauve. Voilà. Après je viens tapoter le moule donc plutôt de façon latérale pour éviter de décoller les coques chocolat. Voilà. On va maintenant donc mettre les moules ensemble très rapidement. Hop, et on va laisser cristalliser quelques minutes. Je vais maintenant démouler les guimauves Musicao enrobées de chocolat. On va en couper une pour voir un petit peu la texture qui est à l'intérieur.